Euh, mais je voulais euh, tout d'abord euh, vous remercier de me permettre euh, de parler de ce sujet euh, dans ce cadre euh, puisqu'on va parler de musique, hein, on va changer un petit peu de domaine hein, et je voulais également profiter pour remercier euh, Mili Riarte, Rafael Escaillon Negro Sampler et Carlos Rodriguez euh, sans qui cette communication et euh, ces travaux n'auraient pas été possibles donc euh, mon objectif aujourd'hui et de m'interroger depuis l'université du Nord sur l'approche méthodologique et théorique d'un sujet, je le souligne, d'études appartenant au Sud Globo, à partir de l'exemple de la champeta, musique urbaine typique des quartiers populaires et des secteurs les plus marginalisés, des grandes villes de la Caraïbe colombienne comme Cartagena des Indes et Barranquilla, que vous pouvez situer sur la carte au nord du pays des quartiers qui sont ceux des populations afrodescendantes qui, par l'imbrication historique des rapports de domination instaurés à l'époque coloniale, sont également les plus paupérisés. Mais la Ciampetta, qui est principalement diffusée lors de ce qu'on appelle les fêtes de Pico, hein, Pico, c'est la déformation du mot euh, « pick up euh, », qui désigne soit le sound system mobile ou encore la pointe de lecture d'une platine. Euh, ces fêtes de Pico, hein, qui sont des balles populaires à l'air libre, et donc, la Ciampeta, on va voir que c'est bien plus qu'un genre musical. C'est l'expression d'un phénomène social, culturel et identitaire propre aux populations des, quartier, des quartiers marginalisés de Carthagène et de Barranquilla. Et d'autres villes, hein, et d'autres endroits. En tant que tel, la Ciampeta n'intéresse pas l'industrie musicale, car elle ne bénéficie pas d'une reconnaissance artistique et ne dispose pas d'un public capable d'acheter un produit culturel elle relève plus d'une expérience totale, physique, musicale, sociale, qui pourrait se rapprocher d'un rituel dont les codes échappent en grande partie à toute personne étrangère à ces quartiers. Il s'agit donc d'une culture populaire stigmatisée et invisibilisée qui ne relève ni d'une contre-culture ni d'une subculture, car le monde de Champétou ne s'oppose pas consciemment à une culture dominante et ne critique pas la norme de la société dominante. Euh, or, comme le rappelle euh, Maria Alejandra San Giraldo hein, dans son essai sur la fiesta de Pico, la fête de Pico, la champeta ne se soucie pas vraiment de la culture dominante, de ses normes et de ses valeurs esthétiques ou morales. Elle ne la questionne pas, ce qui signifierait la replacer au centre ou au départ de ce que l'on entreprend. Elle aspire simplement à accéder à un statut qui permettrait à ses actrices et acteurs de vivre dignement, quitte à se plier aux règles du jeu de l'ordre social. C'est la thèse de Michael Birenbaum. Euh, voilà, je l'ai traduite en français, qui dit j'avance l'idée que la champeta, en tant que culture et esthétique, n'existe pas tant comme opposition à la culture dominante que comme la dynamique d'une expression populaire qui se soucie beaucoup moins de la culture hégémonique dominante que de ses propres fins sociales, économiques et esthétiques. Les champetos, euh, ceux qui participent à ce monde de la champeta désacralise les valeurs de la culture dominante en la considérant davantage à partir de sa puissance économique et autoritaire comme une industrie en somme que comme un modèle esthétique et canonique cela rejoint aussi les travaux de Simon Frith qui a démontré pour le cas du rock que la musique peut être à la fois commerciale et libératrice parce que ce qui importe c'est de comprendre ce que les gens font de la musique comment ils l'utilisent, quelle portée ils donnent à cette activité c'est ce que je me propose de faire dans le cas d'un projet bien précis. Le point de départ. En juillet 2012, je me trouvais à Carthagène des Indes et c'est là que j'ai entendu parler pour la première fois de la champeta et d'un personnage emblématique de la champeta, El Sayyin, qui était un des plus grands chanteurs du genre en, dans les années 2000 et qui venait d'être assassiné, et auquel l'institut de patrimoine et culture de Carthagène allait rendre hommage le 18 juillet. Ma première rencontre avec cette musique a été de l'ordre d'un coup de foudre musical frustré, car je n'ai pas su y avoir accès sur place. En effet, j'étais alors une touriste européenne qui se déplaçait essentiellement dans la vieille ville de Carthagène, loin d'imaginer toute l'effervescence du monde de Ciampeto, qui se trouvait de l'autre côté des murailles, dans cette autre Carthagène, la ville noire, comme au temps de l'époque coloniale. Ainsi ne peut-on pas envisager la Ciampeta hors des conditions socio-historiques et socio-économiques de son existence et il est indéniable que son caractère populaire et ses caractéristiques sont entrées dès le début en contradiction avec les valeurs de la culture bourgeoise. Musique importée et copiée ou bricolée, goût avéré pour le rythme au détriment des paroles, surexposition des corps et sensualité des danses en couple, bruit assourdissant des basses d'épicots, économie informelle et hors des cercles culturels légitimants, etc. » Aussi bien à Carthagène qu'à Barranquilla, c'est dans l'autre ville, donc celle qu'on ne visite pas et qui n'apparaît même pas sur les cartes qu'on distribue aux touristes, celle qui ne bénéficie ni de l'afflux touristique ou de l'intérêt patrimonial avec les politiques de valorisation qui vont avec, ni des conditions de développement urbain, de modernité à l'américaine et d'une économie dynamique caractéristique du nord de ces deux villes, de Cartagène et Barranquilla. C'est donc hors de ce cadre que s'est développée la champeta depuis lors, je n'ai cessé de m'intéresser euh, aux musiques urbaines contemporaines latino-américaines en lien avec les activismes féministes, et je n'ai jamais perdu de vue la champeta qui restait, même à travers Internet, accessible, mais difficilement lisible à 7000 km de distance. Où se jouait-elle Comment se passait un picot Alors Pour vous expliquer un peu comment c'est... Voilà euh, quelques exemples des picots les plus connus, qui sont donc ces sound systems, euh, qui peuvent parfois atteindre des tailles énormes, comme le rey de Rocha à Cartagène. Et on a autres, deux autres picots de Barranquilla, El Fidel et El Coreano. Et les fêtes de picots, donc, à l'air libre, vous voyez, euh, avec l'éclairage euh, typique et une affluence énorme. Comment y avait-on accès Comment découvrir d'autres artistes Et aussi, où étaient les femmes hein, Quasiment invisibles dans les quelques traces que cette musique a laissées dans les industries culturelles. Donc, Je vais commencer par une réflexion sur le choix des outils théoriques et de ma position d'autorité. Cette musique me fascine, elle me traverse, malgré mon expérience très restreinte de la culture du picot. Organisée dans les quartiers populaires, à l'air libre, sur des terrains vagues ou dans la rue d'un quartier, autour d'une sono, les fêtes de Pico sont l'occasion d'écouter principalement euh, la champeta qui se, qui, qui se diversifie en plusieurs sous-genres, de la musique africaine, c'est-à-dire euh, du soukous, du high life, importé directement d'Afrique, hein, dans des logiques de circulation sud-sud euh, sur, hein, sur lesquelles les DJ des Pico interviennent avec des instruments électroniques hein, comme le piano cas, euh, Casio SK5 ou euh, des productions plus locales, comme ce qu'on appelle la champeta criolla, la champeta créole, c'est-à-dire euh, créole dans le sens de née, produite en Amérique, euh, inspirée du soukous et croisée avec des rythmes caribéens chantés en espagnol, et qui chronique beaucoup la vie des quartiers populaires, ou bien euh, les peines de cœur. C'est alors poser la question de ma légitimité en tant qu'universitaire originaire des Nord-Globaux, qui occupe une position d'autorité de par son rattachement institutionnel, à l'heure de construire un discours scientifique sur un phénomène qui entre en contradiction avec toute instance hégémonique, parce qu'il s'est construit précisément et involontairement en marge des discours et des groupes dominants. Il m'apparaît donc indispensable de questionner mes propres pratiques de chercheuse française, de prendre conscience de ma situation et de la recontextualiser dans des rapports de domination, épistémologiques entre autres, entre les nord-globaux et les sud-globaux, pour éviter toute déprédation scientifique. A ce titre, le choix des outils théoriques s'avère décisif. Les penseuses et penseurs des sud-globaux, notamment rattachés à la pensée décoloniale latino-américaine, ont produit des concepts innovants et des outils théoriques et méthodologiques particulièrement pertinents pour questionner à la fois ces rapports de pouvoir au sein de l'université, mais aussi pour produire des connaissances et surtout co-construire du savoir, en s'adaptant aux différents contextes et en considérant les actrices et acteurs vivants dont l'activité va constituer le questionnement scientifique comme des sujets participant en toute légitimité au processus universitaire. Si j'ai commencé à découvrir quelques travaux universitaires sur le sujet, comme ceux de l'anthropologue Elisabeth Cunin et des mémoires de licence et master réalisés pour l'essentiel à l'université de Carthagène, je sentais que bien des choses m'échappaient qu'il me fallait retourner sur place, mais pas comme simple touriste. Ma formation en théorie féministe latino-américaine et aux études décoloniales m'a offert plusieurs éléments de réflexion qui m'ont permis de repenser ma position et mon rapport à ce sujet d'études qui pose sans le dire le problème des rapports de colonialité-décolonialité. Tout d'abord, euh, Orlando Falsborda, sociologue colombien originaire de Barranquilla, père de la recherche-action participative et de la santé pensée grand promoteur de la décolonisation et de l'émancipation des, so des sciences sociales des pays des sud globaux, m'a fait comprendre deux choses essentielles. La connaissance doit participer au changement social, et pour cela, elle doit cesser d'adopter des modèles théoriques et des concepts forgés dans des contextes étrangers pour comprendre les réalités sociales locales. Critiquer le monopole occidental de production de la science, hein, ce que le Colombien appelle le mimétisme intellectuel ou l'imitation colonialiste, doit aussi se poser dans les universités du Nord, dont les chercheuses et chercheurs peuvent collaborer avec celles et ceux du Sud, en, reprenant, en repensant leur rôle et notamment leur position d'autorité. La démarche de Falsbordard établit euh, le lien avec les personnes dont lui et ses collègues vont étudier des activités. Rompre avec des rapports extérieurs et hiérarchiques est le principe de cette méthode pour ne plus considérer les phénomènes sociaux étudiés comme des objets, mais comme des sujets de recherche. La chercheuse ou le chercheur doit aussi bien s'analyser qu'analyser les réalités étudiées et son but est avant tout de restituer le résultat de ses travaux d'abord aux personnes intéressées avant de les diffuser à travers la communauté scientifique. Il s'agit de considérer les personnes impliquées dans ces enquêtes comme douées d'agentivité et co-constructrices du savoir. Cette importance du lien renvoie également à la pensée d'une grande chercheuse argentino-brésilienne, Rita Laura Segato, dont les travaux anthropologiques et au-delà de la sphère euh, universitaire, les expertises juridiques ont été déterminantes dans l'histoire des droits des femmes et de la dénonciation des violences sexistes et sexuelles dans tout le continent. Dans son ouvrage « Les contre-pédagogies de la cruauté », qui n'est pas traduit en français encore, où elle étudie ce qu'elle nomme le mandat de masculinité à partir d'une enquête réalisée dans l'ouest de la Colombie, elle propose dans un dernier texte une réflexion à la fois sur les violences institutionnelles, la manière de transmettre le savoir et les inégalités en matière de production et de légitimation des savoirs entre les pays des nord euh, globaux qui sont producteurs de concepts et ceux des sud globaux, récepteurs, consommateurs des concepts formulés ailleurs. On retrouve ici la même idée que chez Borda, mais là où le sociologue colombien recherchait un objectif pragmatiste, selon lequel la connaissance doit agir sur le réel, Segato insiste sur l'aspect théorique, en affirmant qu'il est nécessaire de réactiver l'imagination intellectuelle afin de produire de la théorie depuis les pays des Suds globaux. La théorie, c'est le pouvoir, affirme-t-elle en ajoutant qu'il est temps de déjouer la division mondiale du travail intellectuel en cessant d'être uniquement un terrain pour les universitaires des nord-globaux qui viennent y puiser des ressources, qui seront ensuite transformées ailleurs et reviendront sous forme de pensée depuis le nord vers le sud. Elle dénonce la colonialité du savoir qu'a théorisé le sociologue vénézuélien Edgardo Lander et milite pour un enseignement universitaire bienveillant basé sur le lien et la liberté, le temps et l'échange. Maintenant, euh, je vais vous présenter... Euh, ma deuxième partie, intitulée « Champeta, activisme féministe et recherche-action participative ». C'est donc en essayant de m'approprier ces idées que j'ai tenté et que je tente encore, euh, d'imaginer un projet de travail basé sur une relation la plus horizontale possible entre la chercheuse française que je suis, aux yeux des Ciampettos, et, et les personnes qui sont en train de réaliser un projet artistique et social exceptionnel à Carthagène des Indes, je veux parler de la picotera alors la picotera c'est la personne qui programme et qui sample euh, de la musique champeta manager d'un groupe qui s'appelle les emperadoras de la champeta et activiste féministe Mili Iriarte et euh, donc euh, le, tous les membres du groupe euh, les emperadoras de la champeta qui est conçu <rire> comme un all stars féminin de la champeta donc vous avez ici les membres euh, et euh, quelques photos. Après avoir pris contact avec Mili Riarte, l'avoir rencontrée à plusieurs reprises, j'ai aussi pu assister aux répétitions du groupe dans un studio d'enregistrement du quartier de la Campigna, dans cette autre cartagène, qui est celle de la Ciampeta, et rencontrer toutes ces femmes. Les chanteuses qui intègrent le groupe ont une longue trajectoire, elles ont parfois réussi à diffuser leurs chansons dans des émissions de radio ou des picots reconnus de la région. Toutes les femmes qui composent le groupe sont d'origine afro-colombienne et autochtone et sont issues des secteurs populaires de la ville de Carthagène des Indes. Pour Mili Iriarte, qui, je le présenterai après, est aussi chercheuse, ce projet naît de l'envie de faire connaître la présence des femmes dans le monde de Ciampeto et reconnaître leur travail en termes de composition, de chant, de musique ou encore de programmation et de sampling. Mais au-delà, il combine plusieurs dimensions, dont celle d'un féminisme populaire champetuo et antiraciste, selon les mots de Mili Iriarte, et celle de la patrimonialisation de la champeta. Il ne s'agit pas de stigmatiser la champeta en la montrant comme une musique machiste, car c'est le lot de tous les genres, à l'image de notre société et de l'industrie musicale, mais bien de permettre à des femmes qui veulent faire de la champeta une source de revenus complémentaires ou principaux de pouvoir en vivre. Mili Iriarte estime que la stratégie de mobilisation autour de la champeta permet de revendiquer des droits pour les secteurs populaires et de lutter contre le racisme structurel, tout en impliquant ces personnes marginalisées et en leur permettant de s'exprimer par leur propre langage artistique. Par ailleurs, elle prône ce fameux féminisme tchampétuo pour réfléchir à l'imbrication du racisme et du sexisme dans l'expérience d'oppression et de discrimination des femmes racialisées des secteurs populaires de la Caraïbe colombienne. De fait, hein, la emperadoras exercent tout un travail formel ou informel, étudie, élève leurs enfants tout en se consacrant à leur carrière artistique dans un euh, monde, une société hein, où elles subissent beaucoup d'oppression. Mili Iriarte, la picotera, et sous son nom, son vrai nom, Milicette Martinez Iriarte, la chercheuse. Euh, alors je vais hop, passer ici. Euh, sont deux visages d'une même personne qui allie activisme, travail social, féminisme pratique et travail universitaire, avec l'idée de rendre toute sa dignité à la champetta en général et au travail des femmes Champetouas en particulier. Elle n'aborde pas le projet par la théorie, mais bien par la pratique, bannissant les discours verticaux et privilégiant les codes culturels et le langage des Champetouas, adoptant ainsi une pratique profondément euh, décoloniale. Chacune est libre d'être féministe ou pas, de trouver sa propre voie pour s'émanciper, à son rythme, du moment que tout esprit de compétition est banni. La seule consigne de Milly est la sororité, car c'est ensemble qu'elles seront visibles. Si ce projet d'activisme féministe, populaire, décolonial, qui imbrique plusieurs dimensions à travers la pratique de la tiampeta intéresse particulièrement la chercheuse que je suis, il me touche aussi en tant que personne, autant dans son aspect artistique que social. Je me demande donc comment ma propre recherche, émise depuis une université française, pourrait participer au projet de Mili et des Emperadoras, et dans quelle mesure elles peuvent s'associer au mien. Deux voies que j'ai choisi de concrétiser sont, d'une part, la co-construction de mes réflexions avec la chercheuse Milicette Martinez-Iriarte, chercheuse et activiste, à qui je soumettrai mes prochains travaux en espagnol en grande partie inspirée de ce qu'elle a pu me montrer, m'expliquer, de tout ce qu'elle a partagé avec moi à Cartagène, afin de proposer un article et des travaux en général co-signés, car ils seront le résultat d'une relation qui tente de rompre avec une logique de rapport universitaire extérieur, hiérarchique, et qui inclut Mili-Iriarte Milicette martinez iriarte comme sujet de recherche doué de sa propre agentivité, et donc comme co-constructrice de ma recherche. Par ailleurs, l'idée est aussi de l'associer à une réflexion plus théorique, afin de proposer euh, en réflexion, en, en joignant hein, nos, nos réflexions, certains concepts plus adaptés au phénomène de la Ciampetta, qui est difficilement explicable en fait, euh, depuis, depuis l'université française. D'autre part, j'ai développé ces dernières années plusieurs collaborations avec le monde artistique et culturel dans l'idée de décloisonner l'université, de favoriser des échanges entre les arts et la recherche. Une expérience que je souhaiterais mettre à profit pour permettre au moins à la Picotera Mili Riarte de venir donner une conférence démonstration sur les femmes euh, picoteras et programmatrices dans le monde de la Ciampeta, sous un nouveau format mêlant ces deux activités, la recherche et la musique, et aussi hein, qu'elle nous présente euh, ses recherches sur les femmes, plus généralement dans la Ciampeta, suivie d'un concert, et dans le meilleur des cas, faire venir le groupe entier des Emperadoras composé de 10 personnes. Donc, les objectifs sont de produire une recherche innovante euh, en collaboration avec les sujets de ce travail et aussi de participer à la dynamique de visibilisation et de valorisation de cette culture depuis une instance reconnue comme légitimante depuis les nords globaux, tout en cherchant à transformer certaines de mes pratiques universitaires encore tributaires de logique coloniale. Viviano Torres, qui est une figure emblématique de la Ciampeta, très impliquée dans la patrimonialisation de la culture ciampetua, hein, milite pour que la Ciampeta arrive à l'université que l'université s'intéresse à la Ciampeta hors de toute logique exotisante et déprédatrice. J'espère pouvoir prendre part à ce processus depuis Bordeaux, même si je vous avoue que le format de 20 minutes est très frustrant, parce que j'ai surtout parlé de moi et très peu de ce que je voudrais vous faire connaître, surtout qu'en plus il n'y a pas le son donc euh, voilà, peut-être qu'on pourra écouter quelques, quelques passages pendant la conversation. Merci. On peut essayer, On peut essayer de Mili Riarte qui est en train de sampler, d'intervenir avec son piano sur une champetta qui s'appelle La Propia Sorpresa et qui à la base est un soukous qui vient euh, du Congo qui, a donc été, qui est arrivé euh, à Barranquilla Cartagena et qui a été euh, retravaillé par les DJ d'Epico et de cette manière-là, on intervient... On coupe les musiques, euh, on, on bricole de manière très artisanale et électronique. Donc euh, voilà, bon, pour un petit extrait, euh, on n'a pas pu voir euh, Millie, mais bon, on l'a écouté. Merci beaucoup.